Qui est l'homme le plus fort du monde Dans One Piece, c'est la question qu'on se pose tout le temps. On pourrait penser à Monkey D. Luffy, personnage central de la série, possédant des fruits du monde les plus puissants et le acquis des rois. Ce n'est pas également le cas pour le roi des pirates, Gold Roger. Mais alors, qui est-ce Qui est cet homme qui a régné sur le Nouveau Monde Et eh bien, c'est un homme qui, de son temps, il y a 40 ans, était considéré comme un des hommes les plus forts du monde. Comme l'homme le plus fort du monde. Rock, dit Chebec, dit le tyran, originaire de l'île de la Ruche, il créa l'équipage ultime. Keito, Big Mom, de son vrai nom, Charlotte Lénine, Barbe Blanche, de son vrai nom, Edward Newgate, et le très célèbre Chiki le Lion d'Or. C'était l'équipage le plus puissant il y a 40 ans. Il était également le seul homme à avoir été combattu par le roi des pirates, Gold Roger, et le héros de la marine, Monkey D. Garp. Mais du coup...